Vos logiciels Everest et Légende contiennent quelques zones de libre remplissage. Le RGPD tolère l'utilisation de ces champs libres à deux conditions. Soit qu'on puisse limiter les termes qui y sont employés, soit qu'on permette au manager de vérifier ou d'extraire le contenu afin de vérifier qu'aucun message malveillant ou donné sensible ne s'y trouve. On vous montre l'exemple tout de suite avec le message qui s'affiche lors de la saisie des ventes. Sur la fiche client, dans l'onglet Divers, vous pouvez saisir un message qui apparaîtra lorsque vous sélectionnerez ce client dans la saisie des ventes. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces messages dans la liste des clients en rajoutant la colonne « Messages à afficher lors de la saisie des ventes ». Cette liste, d'un simple clic, est exportable.